Merhaba Arkadashlar Bugun Ben Ferro Ben Ferro, ça fait longtemps ça fait vraiment très longtemps ça fait longtemps que j'avais entendu ce mec il est de retour avec un mixtape de cinq titres et aujourd'hui je vais réagir à la chanson en fit avec Ezen, parce que Ezen c'est un type que j'aime bien et Ben Ferro c'est parmi mes rappeurs préférés turcs, vous voyez les délais ou pas aujourd'hui on va réagir à la chanson de Ben Ferro et Ezel du coup commençons cette vidéo Ben Ferro featuring Ezel commençons il a une cassette, il y a une l'attends il y je l'attends depuis longtemps y a une il était à Istanbul, il fumait des joints et tout, mais là il est de retour, il vient d'arriver avec un mixtape de cinq titres, c'est chaud, c'est chaud bouillant, c'est le Ben Ferro que moi j'aime, que je connais, vous voyez, depuis, depuis longtemps quoi, Ben c'est parmi mes pépites quoi, c'est parmi des pépites. Wow, wow, wow. il a pris là, il a, il a évolué en fait. Là où il était, il était ici, mais là il est arrivé là. Il a monté de level, il a monté de level. Et son projet King Kong c'était top de top, mais là encore c'est plus top que d'habitude quoi. Je kiffe la chanson, j'entends que Ezel assure. <tune> Nanana, nanana, non, non, non, non, non. ben il est chaud, c'est vrai qu'il est chaud, c'est vrai qu'il est chaud, il vient avec un flow, je ne sais pas, un flow du futur quoi, il arrive avec un flow du futur, il est chaud, il est chaud bouillant, frère SM mec, quand il crie, il est comme Six Nights. Quand c'est son tour de rapper, il est comme Six Nights en fait. Il crie dans tous les sens. Il chante tellement fort que. On dirait Six Nights quoi. On dirait Six Nights. Il assure. Il assure, on dirait Six Nights mais il est chaud. Il est chaud bouillant. Il est chaud bouillant. Wow, wow, wow, wow, ça c'est quel flow, ça c'est quel flow, Ezel, Ezel, Ezel, malgré que j'aime pas trop sa voix, malgré que j'aime pas trop sa voix, mais Ezel il assure, sans doute il assure, il a un talent, il, a... il est bon, il est bon, il est bon, c'est derrière, c'est parmi les rappeurs, il fait tout, Trop de buzz. Il est. C'est un fait de malade. Big big big big big big. Il arrive avec un flot des malades, il assure, il est chaud, il est terpin, il tape tarpein fort, il arrive, il est Ah, je sais pas comment l'expliquer, mais il arrive, il est terpin, tarpein fort. Yeah, yeah. crie tellement, tellement fort, tellement fort, ah, il est chaud, il est chaud, Ezel, Ezel c'est un mec, hein? il assure, il, il assure presque sur tous ses feats il assure presque sur tous ses feats quand, quand j'écoutais Ezel avant, il n'était pas très chaud, il a vraiment évolué, il a évolué avec les temps, il sait maintenant quoi faire, il sait comment kicker, comment placer les mots, comment tout faire en fait. Il sait. Mais il chante, il rappe, il fait, il a un bon délire, il a un bon mood, tous ces trucs là. Crump, Wow, wow, wow, wow, wow, wow, c'était chaud, <rire> c'était chaud. Moi qui attendais le retour de Ben Ferro, je suis satisfait, je suis satisfait. Ben Ferro, il est, il est arrivé, il est de retour dans les games avec un mixtape vraiment chaud. Cette chanson j'aime vraiment, tu fais cette chanson. Quand j'ai écouté le mixtape, il y a une autre chanson que j'ai déjà kiffé. Hein. Je ferai une autre vidéo. Parce que cette chanson c'est c'est parmi mes deux chansons préférées de cette mixtape. Il a assuré en fait. Il est des retours avec un, un bon mood. Un nouveau flow. Tout, tout, tout, tout est carré. Du coup, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Si ça vous a plu, laissez un pouce bleu. Abonnez-vous. C'est important ça. Abonnez-vous. Suivez-moi sur les réseaux sociaux. Et je vous dis. Guru Churus, See you. break.